La composante écrite de l'évaluation de littératie de la 12e année est composée de deux parties, partie A et partie B. Voici l'information concernant la partie B. L'objectif de la partie B est de vous amener à analyser plusieurs textes liés par un thème commun. Vous devrez lire, écouter ou visionner des textes, puis répondre à des questions de compréhension et de synthèse. Enfin, vous choisirez l'une des deux options proposées pour produire une communication écrite créative. Votre communication peut, par exemple, prendre la forme d'une chanson, d'une narration, d'une nouvelle, d'un poème, d'un texte de podcast ou autre. Votre communication écrite sera corrigée par une équipe d'enseignantes et d'enseignants provenant de diverses régions de la province. Pour mieux comprendre comment vous serez évalué,